Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons examiner un exemple, ma table, dans une version 1 qui va être réalisée en objectif C. L'objectif de l'exemple est simplissime, c'est afficher une table tout simplement et bien évidemment en gérer proprement le défilement de la manière qui est attendue par Apple. Intéressons-nous à l'exécution de notre exemple. Donc Ici je lance l'application et vous voyez que j'ai ici un certain nombre de cellules. Je peux naviguer dans ces cellules. Vous voyez que j'ai un comportement qui fait que je vois les sections et puis que les sections sont poussées. Tout ça, c'est entièrement pris en charge par iOS. Je ne peux pas aller au delà de la dernière cellule et je ne peux pas aller en deçà de la première cellule. Et vous observez également que ce que je peux faire ici, c'est je peux changer l'orientation de mon terminal et euh, mes cellules s'affichent toujours de manière correcte et bien évidemment ça marche toujours exactement de la même manière. Voilà. Regardons également ce que ça donne sur un grand terminal. Ben, vous voyez en fait j'ai exactement le même mécanisme qu'avant. Bon, J'ai plus de cellules qui s'affichent et puis là ici j'ai pas grand chose dans mes cellules et si je change l'orientation eh bien j'ai toujours cette même possibilité et tout ça c'est géré de façon simple. Regardons l'architecture de l'application dans un premier temps. Donc les architectures classiques auxquelles on est habitué, c'est on a le app delegate, on n'y a pas touché pour l'instant. On a le view controller, on a l'habitude. Et le view controller construit ma vue, et on a ici la vue, le contrôleur, et éventuellement on peut avoir un modèle une troisième classe qui fait euh, un Donc là, j'ai ici une hiérarchie d'objets ou une hiérarchie de classe. Ça dépend si vous le voyez de manière dynamique pendant l'exécution ou de manière statique. Et en fait, ça va un petit peu changer maintenant, puisque mon ViewController, bah, il va continuer à exister, mais ça n'est plus un UI c'est un UI table view controller. Donc okay. en fait, basiquement un ViewController, mais avec des choses en plus. Il embarque un TableView que vous ne manipulez pas directement puisque vous n'y accédez que via le view controller enfin le UI table view controller pardon et via le mécanisme de délégation qui va avec et puis vous avez également un certain nombre de cellules à gérer. Donc ça c'est ce qu'on appellerait la hiérarchie des objets dans mon application. Et puis euh, si je regarde les aspects import ben les imports se font dans ce sens-là, lui importe celui-là, lui importe celui-là, ça a un sens essentiellement en objectif C puisque Swift il se débrouille tout seul. Une conséquence importante, c'est qu'on va devoir désormais modifier le app delegate. Et on est dans des situations, on en a un certain nombre qu'on va voir, dans lesquelles on a envie de modifier le app delegate. Regardons donc ce qu'on a changé dans l'app delegate. Alors ça, c'est le point H en Objectif C. Donc là, on n'a rien fait du tout. On touche absolument à rien. Vous voyez le protocole UI Application Delegate, mais on en a déjà parlé dans une séquence passée. Et euh, en fait, si vous regardez, il y a une méthode qui est importante, qui est le application did finish launching with options. Donc ça, c'est quelque chose qui va être appelé à la fin de l'initialisation du programme, qui euh, n'est pas sous votre contrôle, c'est l'environnement qui s'en occupe. Et en fait, on ne faisait rien, parce que tout était fait pour appeler le ViewController. Et en fait, vous ne le voyez pas. Mais là maintenant on est obligé de le faire. Donc ici qu'est ce que je fais eh bien, je vais créer un TableViewController. Alors ne vous détrompez pas. Hein euh, c'est la classe ViewController et je vous ai dit que la classe ViewController ce n'était pas un UIViewController dans cet exemple-là, on va bientôt le voir, c'est un UI UITableViewController. Peut-être que mon hommage n'est pas très très heureux ici, mais c'est juste pour vous montrer que c'est dans la même logique. Et puis ici je vais dire que c'est un Table Plain. Ensuite je vous ai expliqué dans une séquence passée qu'on devait embarquer ça dans un navigation controller donc on ne sait pas encore trop comment ça marche parce qu'on ne les a pas traités mais on verra ça plus loin et c'est pas grave. Donc pour l'instant on se contente d'initialiser un navigation controller et on lui passe dans l'initialisation ce qu'on appelle un root view controller qui va être notre table view controller. Donc pas de souci jusque là. À ce moment là on dit à la fenêtre et eh bien euh, le root view controller de la fenêtre, c'est le navigation controller. Et puis ensuite on peut dire make key invisible. Et puis ici je fais un release du TVC, du NVC, parce que bien évidemment, euh, moi je programme en Objectif C en désactivant Arc, pour vous donner le bon exemple. Et du coup, et eh bien lorsque j'ai fait ici euh, la création.. Euh, le la création du Navigation Controller, il a pris, il a fait un retain sur euh, le TVC, donc le euh, UI Table View Controller. et lorsque j'ai fait un setRootViewController, et eh bien la fenêtre a pris, a fait un retain sur le Navigation Controller, donc il faut que je rétablisse l'équilibre des compteurs de référence. Voilà, on ne touche pas aux autres méthodes, vous verrez dans le HubDelegate, il y a pas mal d'autres méthodes, mais on ne touche pas au reste parce qu'a priori, là, il n'y a que cette méthode qui est concernée au niveau de l'initialisation. Regardons maintenant la classe une cellule. La classe une cellule, elle hérite de NSObject et elle doit me permettre de stocker un label et un label de détail. Voilà, et puis j'ai ici un initialiseur dédié. Regardons très rapidement euh, le code du euh, cellule.m, qui est quand même extrêmement simple. J'ai ici l'initialiseur. Et puis bien évidemment, comme je gère les choses sans arc, je dois le faire proprement, je dois faire le dialogue. Typiquement parce que eh bien, euh, mes deux euh, N vont être inclus dans une cellule et lorsque je désalloue la cellule, je dois désallouer les labels et le détail. Alors ce qui se passe ici, c'est que bon, ce n'est pas très très utile parce que ce truc là va être exécuté vraiment à la fin, mais je les mets à nil parce que c'est un réflexe. Après la désallocation, vous avez intérêt à tout mettre à nil. Toujours cette histoire en objectif C, on peut parler aux fantômes et les fantômes, ils s'appellent nil en objectif C. Regardons maintenant le ViewController. Alors le ViewController je vous rappelle, ce n'est pas un UI view controller, c'est un UI table view controller. je l'ai appelé comme ça, mais on pourrait l'appeler autrement, enfin on pourrait changer le nom de la classe ici, donc c'est la seule chose qui a changé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de trouver. Voici maintenant le corps de cette classe, donc le fichier .m, donc j'ai ici un petit compteur et puis un array qui va déterminer le contenu du table view qui est géré par mon table view controller. Voilà la méthode d'initialisation, donc c'est le unit with style que je surcharge. Euh, en fait, euh, je vais essentiellement euh, allouer euh, mon euh, tableau euh, mutable et puis euh, je vais ici euh, définir un certain nombre de choses, la hauteur euh, du shooter, euh, la couleur du séparateur, des choses comme ça. Donc vous pouvez regarder, hein, vous allez voir le Fantastic Manual pour voir à quoi correspondent euh, ces différents attributs. Mais c'est à peu près euh, clair quand on regarde euh, leur nom. Ensuite bah, je vais avoir une boucle d'initialisation euh, de mon Nsputable Array. Et en fait ce qui va se passer c'est que j'ai le contenu et le contenu va contenir un certain nombre de sections. Donc je vais avoir un Nsputable de Nsputable Puisque j'ai besoin de deux dimensions, une pour gérer les sections et leur nombre, et une deuxième pour gérer le contenu des sections, section par section. Donc voilà, hein, c'est fait de façon assez simple. Ici, je positionne les délégués, donc data source et delegate. Data source pour le UI table view, Data Source Protocol et le euh, delegate pour le UI table view, Delegate Protocol. C'est aussi simple. Et puis je positionne ici un titre. Euh, pour euh, le contrôleur. Bon le view load je ne fais rien. Alors je vous ai laissé le viewDidLoad essentiellement parce que vous pouvez euh, customiser des choses au niveau du view load. On peut le faire aussi au niveau de l'initialisation, c'est comme vous voulez, ça marche dans les deux cas. Et puis on va commencer à s'intéresser au protocole table view data source. Donc ici le nombre de sections, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans la première dimension de mon tableau. Donc c'est contenu count count c'est la première dimension donc le premier tableau et euh, le, la deuxième méthode que je dois remplir c'est la méthode qui va me donner le nombre de lignes dans une section et donc là j'ai ici le numéro de la section qui m'est passé en paramètre. et donc je vais récupérer le énième élément de la première dimension de mon tableau qui, va donc, qui est le tableau des sections et là je vais du coup avoir la description de la section et je fais un count là-dessus. Jusque-là pas de souci, c'est complètement carré et j'aurai du coup le nombre d'éléments que j'ai dans ma section. Maintenant il faut que je sois capable de euh, construire euh, le contenu des cellules et vous avez noté que j'ai des cellules paires et impaires. Donc en fait je vais devoir calculer le type de cellule en fonction du, de la rangée. Et donc que fais-je Je fais un modulo 2 sur le numéro de euh, la ligne et du coup en fonction que j'ai 0 ou 1 je sais si c'est impair ou pair. L'avantage c'est que 1 c'est vrai, 0 c'est faux donc ça passe très bien. Euh, ici je fais euh, un sel identifier auto euh, En fait c'est une petite ruse plutôt que de faire un retain et un release derrière je fais juste le auto parce que je sais que dans autorilise il va rester suffisamment de temps pour mes besoins. Et juste derrière eh bien je, je cherche s'il existe une cellule, soit de type pair, soit de type impair, qui euh, est dans les réserves des cellules qui sont potentiellement à euh, désallouer, mais qui n'ont pas encore été désallouées. Et euh, bah, soit ce truc-là me ramène euh, nil, et dans ce cas-là, je fais l'allocation, soit il ne me rappelle pas nil, et dans ce cas-là, je ne fais pas l'allocation. Une fois que j'arrive ici, je suis donc certain d'avoir une cellule, qu'elle ait été réutilisée ou nouvellement allouée. Et à ce moment-là, je dois positionner le texte du label et le texte du détail. Ça, c'est ce que je suis sûr de trouver dans une UI Table View Cell. À ce moment-là, eh je vais également changer la couleur en fonction de la parité de la cellule. Si les cellules de type différent, c'est qu'elles ont des couleurs qui sont différentes. Alors, non, c'est un peu bébête parce que ici, je le refais tout le temps. On pourrait imaginer que si j'ai récupéré euh, en fait j'aurais peut-être dû déplacer ce code ici de manière à ce que je ne le fasse que lorsque je crée une nouvelle cellule et ça économise quelques instructions. Là je n'ai peut-être pas été très très heureux mais ce n'est pas grave, vous pouvez vous dans votre version le faire et puis je rends cette cellule. Donc si le système m'interroge, il connaît le nombre de sections qu'il y a dans la table view, il connaît le nombre de cellules qu'il y a dans chacune des sections de la table view et il est capable de déduire le contenu de chacune des cellules de chacune de ces sections. Ben, que reste-t-il Ici il me reste à remplir la méthode qui va me donner eh l'information associée aux têtes de section et ici vous voyez je rends une chaîne de caractères avec section numéro de section c'est aussi simple que ça et même topo là vous voyez on me passe le numéro de la section que je rebalance je pourrais faire d'autres calculs je pourrais aller chercher dans un dictionnaire il n'y a pas de souci là c'est simple. Voilà. ben bah, Écoutez, euh, force est de constater que un, c'est plutôt facile. Finalement, hein, c'est moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer au départ. Et puis c'est un mécanisme extrêmement pratique. Je vous rappelle que tout est pris en charge gratuitement. La gestion du terminaux, grand, petit, euh, ces terminaux un peu bizarroïdes que sont les iPhone, euh, quelque chose plus. Et puis vous avez également la rotation et le side by side qui sont pris en compte. Et bref, c'est un mécanisme qui est tellement important que vous ne pouvez pas y passer.